Et voilà, donc là on est sur Mars, 64 Star Wars multiplayer. Hein C'est bon papa, tu peux compter. C'est euh, sûr, ça on voit pas le ah, voilà. Ton toi t'es le a La caméra sur moi. <rire> donc euh, voilà, donc on est... Bien, je lis le panneau. Toi aussi tu lis un panneau à l'hôpital. Toi t'es le bouddhi. Allez, viens mon frère le costeau quoi Oui, mais surtout si je garde la caméra sur. Woouh où là Alors, je pense qu'on faut rentrer dans le tuyau et là-bas là. Dans le tuyau. Appuie sur quoi. R. Voilà. Euh, reste reste enfoncé sur R, comme ça tu gardes la caméra en sortant. Tu ne vois pas. Dans... C'est durante. Crimson Wings. Hop là, allez, c'est Attends, on va peut tourner la caméra. Attends, on dit. Voilà. C'est pas comme le multiplayer qu'on avait fait un fois. Parce qu'on peut pas. Je sais pas si on peut se trouver C'est pas maintenant qu'il faut y aller. Donc... Non, cette caméra est mieux. Bien, bien, bien, bien, bien dans ce jeu. Ah, et moi je me suis cru dans un autre jeu là, c'est bon. Je me suis cru dans ce... C'est l'autre côté qu'il faut aller, je crois. Enfin, après, je connais pas... Là. Attends, bien, on peut faire d'autres trucs euh, pendant son côté à lui Et si tu veux la caméra, c'est bien. Tout... tu peux pas monter une pente. Pour hein. mettre... bon, le moment dans l'eau, euh, je vais faire un truc de ce que sinon, euh, ça un peu chiant. Ouais t'es obligé de faire un plongeon. Déjà comme t'as une large, dans le temps tu sais pas sauter Mais il faut faire un plongeon en fait. Comme ça, ah non, on en fait un coupier. Comme ça, voler. Ouais. Voilà. Alors bah ou alors tu ah, vas sur là, le là. bois pour faire un double saut, triple saut, voilà pour... Après moi je sais mieux que toi. Je te passe une plateforme. Je peux sauter sur ma tête. Ah bah voilà! Parce ouais, ouais, ouais. que. Salut! Ouh! Hop! Voilà! Ouais, oh, enfin! Je me goûte Il est tourné! Moi j'aimerais bien voulu avoir Dark Mario, mais bon! Tain, le son est. Il... Hein? Le son est faible! Je vais faire en blinde, ouais. comme d'autres marques. Allez, en blind, on va faire ça en blind. Je ah, oui. sais pas où il faut aller, où il faut monter. Je vois rien du tout, je le fais en blind. Non! Il parlait d'une tour, donc c'est de cette tour. Il n'y a qu'une seule tour dans ce jeu. On oh, refait le saut que t'as fait là tout à l'heure pour monter les escaliers. Je vois faire du tout. Je sais pas si je Là prends la caméra sur toi. Par où t'es passé Bah fais le saut que t'as fait tout à l'heure Le saut. Ah je suis passé par les briques là. Là Oui C'est votre bouton C'est A pour sauter. Là je peux dire c'est A parce que bah, euh, non c'est des trucs de flèche bah, Mais bah, après il faut que tu dessus tu peux quoi J'ai fait, voir. fait un, un saut le saut que t'as fait tout à l'heure dans on des escaliers tu sais mais tout le euh, tour ouais. Sur un petit bout comme ça Non ouais. mais non qu'est-ce que tu fais On monte le saut ah. c'est pas comme ça hein, t'as C'est dur. Reste ouais, plus sur R. Ah ouais, juste là. Voilà, moi j'ai à. <rire> c'est un petit carré. Ok Luigi. Bon, on, tape, on tape juste la tête. Ah mais ça c'est le troisième niveau, c'est pour ça que c'est un peu dur. Bah, pourquoi d'abord Je sais pas, moi il y a une chute à, à côté, il ah, y a peut-être un autre niveau. Euh, je ne suis pas, ça va pas. Okay. Euh. Non, mais, bah en plus, c'est le niveau le plus proche de nous. Donc euh, c'est pour ça en fait. attends. Euh... Euh, bah, arrête d'appuyer bah, euh, vous allez rejoindre où je suis, non Ouais, mais. On va jouer jouer. Bah, vraiment, je ne vois même pas où je vais. Bah moi non plus, je ne vois plus rien. T'es où là Je suis là-bas. Ouais donc là on a fait ah ouais, le troisième. Bah non c'est je vois plus rien. Ah bah putain je suis rentré en blind. Les paroles sont pas en Dieu. Tu veux Il cadeau Mais un blanc. Ah bah d'accord. Tu me l'as. Voilà. Mire. Je voulais monter sur l'arbre, je suis tombé dans le vide. Là. Ouais, bah enfin, ouais, regarde mes points de vie, il y a une pièce rouge là-haut. Ouais, c'est ouais, une pièce rouge. Ouais, tiens, pièce... ça. Mais va pas la chercher, on s'en fout. Bah, je... Ah je peux te tourner ah, la caméra pour Bah non Ici Bah non hein Oui, il y a un peu Ouais. Bah, Peut-être sur les escaliers. Je pense que... Les... Euh... C'est le... Oh, c'est quoi déjà les toits C'est ah. le New Wamp King. Donc c'est de tout en haut. Donc pas par là. Ah oh, oui alors, je, peux ouais. tourner, je peux tourner la caméra. Arrête Ah tu peux aussi Même mort j'arrive à tourner la caméra... Attends. Te... Là. Bien. C'est là je pense. Je tourne la caméra, c'est là le saut là. Tu vois, il y a. Ah ouais, il faut faire des ronds mur sur le mur. Des sauts muraux sur le mur. Ils sont sur le mur là. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il fait là lui as point de vie. Pourquoi t'as fait ça pourquoi t'as oh, fait un truc pour Je Mais parce que t'as appuies sur B. casse toi toi. Non mais arrête de faire ça. Ouais. Ah Putain il a réussi à le buter. Bah. Tiens, il a. Mais pourquoi il fait ça il con, hein Mais bon. Mais c'est toi qui as sur B. Ouais. Comment tu fais pour arriver là-haut Il bah, faut faire un rebond de lumière sur les deux murs. Ça bien en plus. Tu veux que je quitte et je crois que... Ah oui, je comprends pas, c'est parce que t as... T as... Mais il faut rester appuyé euh, longtemps pour aller en haut. Arrête de faire des coups de pied. Ah, ah on n'a pas de dégâts de chute. Ouais, c'est bon, c'est bon. Stop Ah oh, la caméra, une catastrophe dans ce jeu. Ouais. On a quoi d'autre je, je, je crois que c'est par là. Oh putain. Putain, faut faire des sous ouf des fois j'utilise dis ce coup -pied et il faut aller où hein en fait je suis monté là mais je sais même pas où faut aller ça se trouve au bouton ça se oui. c'était même pas en haut qu'il fallait c'est pour une autre étoile je suis sûr ouais pièces d'une couleur ça hein mmh. oh. c'est là oh. bon, ah c'est. pas là. C'est pas là le ranking Ah bah non Ah bah non, non c'est juste une étoile. Ok, bon bah c'est pas grave, on ira après. Est ça est oui, ouais. est en, 4... en 14 minutes, on a eu deux étoiles. Parce qu'on connaît pas le jeu en fait, c'est pour ça. On... L'autre jeu, 75, on le connaît, donc il faut rentrer dans le rentre dedans. Ouais. Il faut... Donc voilà, il faut aller où Bon là je vais. éviter pas comme dans 64 en fait. Bon laisse tomber. Laisse-moi prendre la pièce. Laisse-moi prendre la pièce. Parce qu'on a une vie chacun en fait. Donc on retourne là, je pense que c'est aussi là-bas le. Le womp. Le roi. Non, en fait, il fallait continuer le chemin, je pense. Merde. Ah mais il voit plus rien Ouais, c'est chiant, euh... tout ça c'est Ouais, il faut qu'on monte en même temps quoi Ah non, non, non, non. Aïe, oh aïe. Ah, ah Bah toi aussi Comme ça, on est tranquille Parce que toi tu te vois rien, je m'en vais euh... Alors faut qu'on soit éloigné, tu vois, l'un l'autre Oh merde Là c'est moi ah bah oui <rire> bah oui tu vois tes points de vie descendre non mais non on va mourir contre lui là. bah c'est ça en fait en solo c'est beaucoup plus simple je trouve comme c'est ouais ah mais il est bien placé lui ouais hein. pour que je suis pas comment j'ai fait tout à l'heure t'es passé juste à côté est ce qui nous voit ah bah je suis mort et toi aussi ouais. Non, non, moi je vais rester non. sur la plateforme. <rire> bah, ben, c'est parce qu'en fait il est placé là, alors du coup. Oh non, on a des vies. Euh, si tu meurs, tu perds une vie. On est. Voilà. Bon, ça va, on, est, on a des points de vie chacun, donc toi je peux mourir et moi aussi. J'oublie qu'en fait ça ne pas plusieurs fois. Hein. J'oublie qu'on est dans un ah, 64 normal. Je t'attends parce que sinon il va me voir, il va être bien placé encore. Je descends. <rire> je suis descendu parce que je J'ai l'impression que tu n'as jamais joué à Mario 64. C'est encore pire. Non, je vois plus rien. Bon, bah, je sais pas bah, si tu, y... tu vois là. Euh, non, je voyais pas, c'est tout. Allez, ah, Mario. C'est bon, je t'ai tué. Je me... t'ai marché dessus. Je oh, bravo, Mario. Tu tues ton frère maintenant. Euh, faut sauter là-dessus. Bah, non, c'est pas possible. C'est possible. Euh, C'est vide. Hein. Si je rate, je suis mort. Ah, ah non, ça va, on perd pas de vie. Il y a des trous contre. Non, quoi. oh tiens, je... oh, la chance. Il y a des trous par contre. Faut faut pas pas avant retourne, Attention avant ouais. qu'il se Attention, on des trous. Ouais, ouais. Va pas dedans. Qu'est-ce hein. oui, bon qu que tu fais Bah la faute oh, merde. Faut, faut lui parler avant. Eh, ah. hey, tu le pompier qui m'a battu là, encore. Oh. Bah ah, non c'était un plombier, plombier j'ai dit. Plomber, c'est bah, oui. Faut attendre qu'il s'écrase sur toi. C'est pas ce qu'il fait là. Euh, c'est quoi <rire> Il veut se jeter dans le vide ou quoi Bon, viens là oh, argent. Attention au trou qui te jette pas dedans. Ah non T'es pas mort. Bah, ouais, faut tout remonter. Bah le mieux c'est se suicider. Il est ici à toi. Et le chat Qui est venu c'est fait bien le mieux je pense que c'est le tuer. pour faire me bah non bah oh, tu tournes au pire ah attends puis on quitte pour bah pour revenir au début pour ah. euh, remonter là bas parce que là je sais pas où t'es ah oui c'est vrai je vais refaire chemin oh non vas pas dû faire quitter bah c'est mieux ah c'est vrai on a pas de dégâts de chute ça c'est bien bon au pire j'ai vu t'es pas obligé de de venir... De toute façon, t'es pas obligé de venir, j'ai jusqu'à rentrer dedans et puis... Ouais, c'est un que tu sois là. Alors bon, mon frère, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas me suicider mais en fait, c'est aujourd'hui, Mario, il n'y a pas trop de... Oh, non, il faut repasser de votre clochard, tout que... ce que je fais... Bah, je... je fais le brandes Non, mais je t'ai conseillé entre le bord et Oh non! C'est une blague Mario! Descends, Luigi! Descends. Je sais pas si toi il te voit. Bah si il voit. Non mais le de, deuxième de joueur, des fois euh, ils sont invisibles. Oh, euh... oh. oh non, maintenant c'est moi qui tombe. Voilà. Je pense qu'il voit que Mario. Je crois que le deuxième de joueur il se fait pas ah, voir bah, par, cool, par les ennemis, je crois. Hein. Pas bah, tout à l'heure euh, il m'a attaqué quand même. Ouais, je sais pas si c'est toi qui a attaqué toi. Bah. Ah c'est parce que tu l'as touché en fait. Ah! Oh non <rire> Mais putain, c'est cher qu'à son tour. Bon, le jeu, on doit pas beaucoup l'entendre dans la vidéo. Euh, non, si je t'entends pas. Arrête droit. de tourner la caméra, toi. juste de sauter. Hein. Euh... Oh là là, on voit plus rien. Ok. Ça, tu peux le faire. Je préfère faire un long saut, je me sens plus rassuré quand je le fais. Par contre, laisse-moi les pièces. Alors, hop, bon tu peux l'en prendre aussi. Oh, de faire les trucs chelou. Hein. Non mais. Arrête de tourner la caméra là. Vas-y, ah si, attends, sinon mais... on va rien. Ah, je sais, je triche, mais. Non, bah, là c'est impossible, parce que là. Euh, saute, saute, saute, saute, saute, saute Merde, garde pas ah, la caméra. C'est bon, c'est bon, bon, je suis sur la main. Non C'est tombé. Ah bâtard. C'est pas, euh... pas grave. Je t'étais pas grave. C'est mais... pas grave. Bah, pourquoi tu es revenu là Merde. Non, ben... <rire> Non pas... non c'est rien c'est pas de la triche non, tu euh, tu <rire> là, ouais vas-y prends le prends la caméra c'est contre toi c'est jamais oh mais non Et à chaque fois tu fais, fais ça parce que normalement il peut aller contre le mur non tu peux pas moi je suis pas contre le mur salut à chaque fois j'ai vu en premier c'est pas une bonne idée voilà j'en ai marre hum... arrête pourquoi j'ai toujours tendance à être tout seul c'est pour ça ne va pas continuer Ouf, voilà ouais. c'est bien, bien... pourquoi tu restes en arrière toi bon je ouais, pense que ouais. je vais battre tout seul hop là premier coup bon oh. tu restes là tu vas transpercer en fait oui tu peux hop là j'ai l'ai <rire> hop là c'est pas grave on a battu quand même ah, je préfère qu'on monte tous les deux parce que comme ça tu peux chuter dans le vide si tu veux. Ouais, parce qu'en fait, il y a un vide par terre. C'est pour ça que tu mort. Bon, je sais, on a triché ou pas. Parce qu'à chaque fois, on re revenait à la vie. Ok, ok. okay. Mario s'est connu dans tous les sens. Je peux peut-être m'aider à monter dedans. Ah, voilà. Ouais, t'es mouton. T'as un petit Merde, j'ai pas lu. C'est The Flying Step Stone. Oh, Qu'est-ce que c'est que ça Bon, donc on est au même endroit. Oui, mais c'est normal. Chercher les étoiles en fait. C'est comme dans Maranth 64, parfois hein, en fait. Qu'est-ce que tu Il y a un autre chemin, j'ai envie de prendre. C'est par là le chemin. Oh, Ah, ce saut, c'est juste. On voit. Oh, j'appuie derrière. <rire> Ça, c'était fait ce pas. Alors, il y a quoi ici Ah, c'est là où t'es tombé. Ah ouais D'accord je pouvais une toi si je voulais. Bah je sais pas en fait. Et toi, ça rejoint en été. Non, mmh. pas rien de Alors. Ah ça. Ça re ouais peut-être. Non ça va quand tu meurs toi. Oula. Tu perds. Tu fais pas perdre une vie quand le deuxième joueurs meurent meurt. Heureusement Par parce que. Si on perd deux vies chaque... à chaque fois qu'on meurt. Tous les deux. Oh non. Vous aimez bien mais ces machins hein. Je sais pas où je vais en tout Je sais pas si je peux te ressusciter si on se téléporte quelque part. je crois qu'on peut. Ça ça quoi que je une là. Il y a une étoile dans une cage, mais il faut la casquette d'invisibilité. D'invisibilité, voilà. Toi ça Toi tu me Euh non, on fera pas une 100 pièces, je pense pas. Oh non, il y a là qui tue. C'est biais de truc, ce truc. Alors, en fait, la caméra elle est longue. T'as okay. un bon. de faire une place Vas-y, toi Dégage À tête, si je fais ça plutôt. Et si j'arrive à me tourner vers l'autre mur. Okay. Ben, une pièce rouge pour le bord. Enfin, rien, en fait, de toute façon, le bon. bord. que je te suscite euh, C'est moi ou la cage elle est ouverte bah ouais C'est le, le, le bouton Ah bah voilà Ah bah on a trouvé l'utilité J'ai trouvé une autre étoile sans... Pas forcément voilà Tu veux changer de niveau Celui-là il est dur non Il est un peu dur, il n'y a pas de niveau quelque part Ouais, bon si je prends pas ouais, caméra, quoi, non. Ouais, de... non mais pourquoi je... je tourne la caméra à l'infini bon, Je suis con quoi. Ah si il y a une peinture là. Oh, je sais pas si c'est un niveau mais je suis de un niveau. J'ai mal sauté. Ah, bon bon de Sky Forest. Ah bah voilà c'est celui qu'on doit porter le cul. Allez, C'est celui, celui que t'as dit. Enfin, C'était peut celui-là le premier niveau. Ouais c'est le premier niveau celui-là. Oh on a trouvé T'as vu le premier niveau, il est super loin que... Faut que tu fasses encore le saut là, t'adores. Ah bah non, on peut monter comme ça, c'est juste que moi je suis un peu... Oh putain. C'est juste pour... Oh de choix, je, ah, je cours pas droit. Les pièces. Fais gaffe à la bombe. D'eau. Donc là on doit chercher le mec qui fait des explosions de la mort. Prendre la camion sur toi si tu vois rien. Hein. Je voir, hein, <rire> <rire> tu tombes. Quoi. Ah bah il y a un arbre Un Ah si on a l'air, pas de hein. <rire> Bah tu veux bien peut-être monter l'arbre. Bon euh... Tout je vais monter sans faire rien et là... Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu veux essayer toujours faire le saut bizarre Ah tu vois Non mais tu fais quoi. Prends la caméra sur toi si tu vois pas. Appuie sur R. Ah descends euh. T'as glissé. ça oh, a... Bon bah encore une coupure qui s'impose, je pense. Hein. Que je vais faire en montage. En fait, plus que tu t'approches de moi, moins que tu vois. C'est un peu bizarre ça. Hein. Moi que tu vois en bas, je veux dire. Ah, ils sont en bas. Mmh. Je viens te chercher. Ah, oh, j'en ai marre. Je te cherche. Ah. Oh. Ah bon, viens. Oh, Apprendre. Ça c'est chiant par contre pour prendre la caméra pour toi-même. Il faut appuyer, rester appuyé sur R. Mmh. C'est là, c'est chiant. Prendre hein. la caméra. Hey Luigi! Tu viens on a visé je crois C'est ouais, ouais. un problème là, de 3D Mais moi j'en ai Ouais. Voir. La caméra bouge dans toutes les sens. Attends, tu essayes de monter. T'es bouger, me faire voir. Bon pouf moi. Mario ouais, wow. Je suis le roi. Je suis ouais. en haut. Oh je suis le roi. Ah. une meilleure caméra, tu vois l'outil Qu'est-ce que tu fabriques Pourquoi tu essayes de faire le saut bizarre Ça enfin, s'accroche se... pas. Ben normal tu te cognes. Fais le double saut après avoir fait le premier. Ouais, ça avait réussi, ça. ouais faut attendre qu'il glisse pour faire lui ça a endormi pourquoi oh, tu m'ennuies dit non c'est l'autre hmm. oh, regarde là si t'arrives pas à voir bah comme ça regarde tu vois là ta langue voilà bien joué Ouh. ah tu m'as sauté dessus à ah, moi aussi ah oh, faut monter ça t'es prêt à souffrir Ok, faut monter là sur les plateformes. Donc, je préfère faire ça, hein. Voilà, comme ça si un ah, nous tombe, c'est pas possible. Oh putain, mais on est trop serré, en fait. ça, ça, ça touche. Que je te le fasse revenir Non, vas-y. Bah c'est chaud. Oui, c'est une pièce Il hein. oui, Faudra retourner ici. Hein. Ça la plateforme. Bon, bon, déjà, ça tombe bien. Ouais, j'utilise des safe -tête, mais vas-y, si je l'utilise pas, on va rester ici pendant 3 heures, donc c'est pas la peine. Ok, donc c'est lui que tu parlais tout à l'heure. là Qu'il faut accrocher sur le cul. On ouais, va ouais. On voit très bien ce que. Qui nous parle, c'est le mur. Allez! le cul ouais il tombe vite <rire> le jeu il tourne plus qu'à euh, 30 fps là, crois, hein parce que le jeu il Et tourne il plus, en. plus rapidement ouais, bah, est le devant, hein. allez attrape par le cul j'ai le tu... pourquoi la caméra s'en va à hein, bah, ah, c'est quatre fois c'est pas trop ouais, j'ai lâché je... J'aime bien. Ah oui, on voit qui qui, qui nous parle. Alors, Pourquoi faut que tu restes appuyé tout le temps aussi Ouais. Je vois pas. Merci à la caméra, revient hein. Oh, magnifique. ah t'es dans l'eau, je t'ai vu. Oh, j'étais pas mort, moi. Bah non. Bon. Mais y a pas de vide dans ce niveau. On une étoile puis enfin, après. arrive. Mais il est dur ce jeu. Bah, c'est plutôt parce que t'es deux, hein, c'est chiant. Donc c'est quoi ça euh, Stop of the Squadron Ship. Oh non. C'est quoi Attends. Je pense avoir c'est quoi cool. Je pense que je peux parler à lui. Oh, pourquoi tu partir dans un canon Si, et je crois que mode multiplayer, on voit pas le canon. Enfin, on voit pas le bizarre. On continue là. <rire> c'est super, c'est impossible. <rire> c'est génial. Je crois, mais c'est... Que dans la première version ou dans les autres versions ouais, c'est parce que toi attends j'ai envie de tester un truc est ce que toi on te voit ou pas j'ai envie de savoir si la bonbon revient un jour va voir le chien va voir le chien vous allez ah, bah, euh, à remonter euh... ah non le chien il fait c'est parce que je suis là ah non il fait automatique oh, non il le fait automatique On va voir le Goomba au pire. J'ai envie de voir s'il te non, voit. Il... Non il te voit pas, t'as vu Non, il voit que Mario. Ah mais nectaraso. Oh. Non, il voit que Mario, regarde, si je me tourne. Bonjour. Ah oui, il se tourne vers moi, ouais. Toi il te voit pas. Ah, je peux aller à côté Non, t'as pris des dégâts. Viens, je t'ai bouffé les pièces. Oh. Oh. Mais tu peux pas assurer qu'il faut aller ça. Non, attends. J'ai vu un. Hein, ouais, bah, J'ai vu un là. chiffre, comme si genre il fallait casser les machins, je pense une autre étoile. Ah c'est marrant, il te voit pas. Ah oh, j'aimerais savoir si tu peux prendre la bombe à l'infini. Oh, non il te voit pas, c'est pas ça. Allez prends on la. C'est B. Ah, c'est le bouton coupant que t'as mis à faire. Tu ouais. va exploser ou pas du coup s'ils si te voient pas, ils font pas. Ah bah c'est. Non, parce qu'en fait, j'ai trouvé. Enfin, euh, j'ai vu une, une vidéo d'une ancienne version euh, de ce jeu. Ah mais elle est là quand non Oui, mais elle est pas ouverte, faut parler de bonbons. Bah bleue. tu de tout à Non, c'était pas être Elle euh... est là Non, c'est peut-être elle. Euh... Non, faut trouver quelqu'un qui. Il y en a autre, là, de bleu. Mais je l'ai parlé déjà. Bah mais... il y a pas donc... Normalement, elle est ici. Hein. Ouais, mais elle n'est pas là. Faut que tu tu récupères des pièces, parce qu'il te ouais, 3 points de vie. Merde, c'est mieux que récupéré en plus. Oh, faire... pourquoi repartir par là C'est un truc de noir là. Euh. Bah, lui, elle est la bonbon pour un camion Elle est une autre, là, là Non, ça c'est une noire. Non, il y a que des noirs ici une bonbon bleue qu'on doit trouver je peux ben, ouais, oh, que peux bah, ah bah, je peux si, ben, je peux je peux je peux je peux je peux on je peux je peux je peux je je Bon c'est pas logique euh, bon, bon, pas, bah, il y en a plusieurs en fait De, de trucs euh, euh... Je sais pas si non voilà ah, suis Je confondais ah, peut-être un club Attends il y en avait pas une Oh je sais plus où il y en avait une Dans une tour peut-être hein. Ah elle est là non ouais, elle est là, ouais. ok Ah oui ça vrai Bon je lâche You need euh, T'as as besoin d'utiliser un canon Bien sûr. Ah bah voilà c'était elle. Tu... T'es prêt pour sauter dedans Ouais c'est bon c'était oh, J'ai pu sauter dedans. Oh on voit le canon. Dis-moi qu'il y a un viseur Ah non il n'y a pas de viseur c'est possible hyper visé bah, déjà avec le viseur c'est hyper dur tu bouge pas bon, alors, tu vas directement tête oh ah, j'ai mais... réussi pourquoi ça voit tout petit comme ça que... oh putain je suis un, un ouais bah à mon avis ça y va direct non si ça doit y aller direct hein. non j'ai visé moi mmh, ouais, ça paraît bizarre. non mais je suis juste trop fort bon on va s'arrêter là pour la première vidéo sur ce jeu Façon, on en fera une autre bizarre. C'est quand même bizarre. Mais non, le canon c'est C'est pas automatique. Ah, Mario. Pas bizarre, hein Mario Bon, moi c'est un là. On va au revoir à tous. Cette phrase, ça veut rien dire. Au revoir tout le monde pour la première vidéo sur Mario 64 euh, Star Wars. Je sais pas si je ferai une autre. Si on en fera une autre, hein, c'est pas sûr, mais. Peut-être, peut-être. Franchement peut-être, mais pas sûr. Ouais. Ça peut être... Merci à tous. J'espère que vous savez Qu ce que ça veut dire. Peut-être, hein, avoir ah, regardé cette vidéo, je couperai des moments chiants. <rire> quand on en a eu plein. Ciao les amis.